Ma nouvelle philosophie pour 2019, c'est vraiment de, de passer du temps avec ceux qui, qui sont vraiment motivés par l'instrument. Donc pour moi, quelqu'un qui est motivé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui prend plein de formations. Euh, tu peux très bien prendre une seule formation, un seul cours et être motivé par le cours. Quoi. Mais quand je parle de motivation, c'est aussi, euh, aussi euh, faire les choses sérieusement. Alors sérieusement, ce n'est pas dans le sens, euh, alors on est là pour se prendre au sérieux, etc. Bon, machin. Non, ce n'est pas ça. On est là pour se faire plaisir, c'est de la musique après tout. On ne fait pas de la comptabilité. Quoi. Donc... Euh, Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, le vidéo, ça peut être marrant, <rire> peut-être, mais bon. Enfin, moi, pas, moi je ne trouve pas ça, c'est pas là que je m'éclate le plus, bon c'est plutôt en musique. Donc, euh, on n'est pas là pour se prendre la tête, évidemment, on est là pour, pour se faire plaisir. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est m'occuper d'élèves qui, qui, qui veulent vraiment suivre les choses. Si tu prends des cours avec moi, tu suis mes conseils, si tu penses que mes conseils ne sont pas adaptés ou que pas, bah, tu t'intéresse pas, tu ne prends pas de cours avec moi, c'est tout. Je n'ai pas, pas besoin d'avoir 800 élèves, moi, je préfère avoir 50 élèves hyper motivés qui… Euh, avec qui, voilà, je sais que ça progresse. Moi, je suis prêt à me couper en quatre pour, pour vous tous, si vraiment vous êtes motivés, et un peu moins pour les autres. Les touristes, maintenant, hop, <rire> je les éjecte, quoi. Il y a beaucoup de cours que je, que je diffuse gratuitement en accès libre, plutôt que dire... Euh, à des, des personnes bah écoute, fais-moi confiance ça va marcher il dit attends mais toi tu me connais pas puis moi je connais pas ta pédagogie quoi tu me dis ça va marcher bah oui évidemment tu vas pas me dire euh, prends pas ma formation va bah, pas marcher je me doute que tu vas dire que ça va marcher mais, mais j'aimerais bien te connaître un peu mieux quoi alors bon OK tu as l'air sympa euh, tu as l'air <rire> souriant mais euh, ça me suffit pas moi je veux avoir ta pédagogie donc je me dis le fait d'avoir déjà quelques cours en accéléré bah, ça te permet déjà de voir un peu comment j'aborde les choses si ça te plaît pas bah c'est pas grave tu vas voir ailleurs il y a sans doute peut-être d'autres profs ailleurs j'en sais rien mais si ça te plaît, bah, tant mieux, quoi. et à ce moment-là, tu commences à les cours avec moi. Et puis après, si vraiment tu, tu apprécies ce que je fais et que tu penses que déjà avec les premiers cours offerts, tu peux déjà progresser un peu, bah, après tu peux t'engager à prendre un cours, une formation ou autre chose. Quoi. Okay donc c'est ça la démarche. L'idée c'est ça, c'est euh, voilà ce que je peux vous proposer. Si tu penses que, ok, donc, je ne dis pas que tu dois être forcément sûr de me suivre, tu peux très bien hésiter, tu peux très bien ne pas être sûr de, de toi, on commence la démarche ensemble, je te propose mes premiers cours en accès libre, si ma pédagogie te plaît, euh, tu continues, si ça te plaît pas, tu me le dis, on s'arrête là et on se quitte bons amis, quoi. Point final.